Salut à tous, allez je fais une petite vidéo de communication. Euh, J'espère que je ne vais pas trop vous saouler avec cette histoire. Bon, si vous avez cliqué dessus, c'est que vous savez que ça parle de Tipeee. Euh, je vais pas faire des excuses, je vais pas faire de l'apologie, je vais juste vous expliquer quelle est ma démarche en fait. Euh, et puis comment ça comment ça fonctionne, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'incompréhension. Déjà, ce que je voulais faire, c'est remercier Rivax parce qu'il m'a pris, pris au mot à ma dernière vidéo et puis, poum, je suis tombé de là. Il est mon premier tipeur. Je peux te dire mon gars que euh, si jamais un jour j'arrive à avoir un partenariat ou, euh, ou avoir des goodies ou des choses comme ça, tu seras le premier servi parce que tu vas vraiment rester dans l'histoire comme étant le premier tipper. En plus, ça m'est arrivé le week-end où j'ai passé la barre des 100 abonnés. Alors peut-être qu'on en rira dans, dans, dans deux ans des 100 abonnés, mais pour moi, ça a un sens en fait. Euh, ça m'a vraiment... Enfin, vous imaginez pas en fait le week-end que j'ai passé euh, à vous voir passer euh, les, les, les 100 abonnés, avoir euh, vos retours, avoir vos réactions euh, sur les vidéos, les commentaires que l'on a, les échanges qu'on a euh, en MP, en message privé sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, j'ai vraiment l'impression que la notion de communauté, elle commence à s'instaurer sur cette page. Et comme je l'avais dit, c'est l'objectif. Euh, malgré tout, vous connaissez... Comme moi, le prix de ces jeux, c'est une fortune. Euh, J'aimerais bien pouvoir vous parler de Assaut sur l'Empire. Euh, bah, Assaut sur l'Empire, par exemple, c'est un jeu qui vaut 80 euros, si on le trouve vraiment, vraiment pas cher. Euh, pour pouvoir animer ma, ma, ma page, il va falloir que je puisse suivre les vagues, euh, tant les vagues de, de X-Wing, les vagues de Armada, tout ça, ça a un coût. Alors, je comprends hein, la démarche. Hein. Vous, vous dites finalement, c'est pas à moi de lui payer ces jeux. Et puis un euro c'est un euro, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis comme vous tous, c'est la galère, c'est difficile et je veux bien comprendre que ça puisse gêner en fait de donner de l'argent comme ça à un mec qui est dans son salon et puis qui se filme. Seulement, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est que vous pouvez donner ce que vous voulez. Et moi, j'ai pas mis de, de seuil, en fait, dans ma démarche de Tipeee. Euh, sachez que, euh, je ne sais pas ce que vous connaissez de Tipeee ou pas, mais vous n'êtes pas forcément obligé de partir dans une mensualité. D'ailleurs, je ne vous le demande pas parce que euh, moi, je ne vais pas rentrer en fait dans une fréquence. Là, j'ai une forte fréquence de, de publication de vidéos. Je m'y tiens, j'essaie de m'y tenir. J'essaierai toujours de vous produire au moins une vidéo par semaine. Mais moi, je ne peux pas vous demander à vous de rentrer dans une fréquence de mensualité. Euh, sachez que dans Tipeee, euh, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez donner 1 un euro une seule fois. Seulement si euh, chacun d'entre vous me donne un euro une seule fois, et bien ping, on a un nouveau jeu qui débarque sur la page, on a euh, un, nouvel, un nouvel horizon à explorer, soit dans l'univers de Star Wars, soit dans un autre. Vous avez pu voir dans d'autres vidéos que euh, je m'étais également lancé sur Shad Spire. Euh, J'aimerais pouvoir vous parler de Bolt Action, je le ferai, euh, je vais également parler de For Honor, si vous avez des idées de jeu, n'hésitez pas à me proposer des idées de jeu, euh, Bon, si je les paie avec mon propre denier, je me réserverai peut-être le droit de, de, de les refuser, mais voilà, par exemple, par l'intermédiaire de cette page Tipeee, euh, vous aurez un regard sur ce qui sera dépensé et, et les frais qui seront engagés puisque en fait, ce que je vais dépenser avec, avec l'argent les, les, de Tipeee, je les soumettrai à un sondage. Euh, C'est vous en fait, qui, une fois qu'une certaine somme sera engagée, déciderait de, de ce que l'on achète. Est-ce qu'on achète une nouvelle vague Est-ce qu'on achète un nouveau jeu En fait, je, je tiens à vous laisser la parole de, de ce côté-là. Je vais arrêter de vous saouler avec ça, c'est-à-dire qu'à la fin des vidéos, vous saurez qu'en dessous en fait, de mes vidéos, il y a un lien Tipeee, après un petit clin d'œil, mais j'arrêterai en fait de vous saouler avec cette histoire parce que vous n'êtes pas venu voir ma vidéo pour que, pour que je fasse le mendiant. Mais par pitié. Au secours, Kenobi. Mon seul espoir. Allez en attendant je vous souhaite de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et je vous remercie tous, tous mes abonnés. Parce que franchement, vous êtes une super communauté et ça fait vraiment plaisir. Allez, ciao, bye bye.